Moi, je suis Jean-Paul Blanchard, le PDG de la société Transport Blanchard. J'ai trois garçons qui sont tous les trois restés avec papa et maman dans la société. Une remorque de stas, on les conserve très longtemps nos remorques. Euh, L'anecdote que j'ai eue avec une stas où on a renversé une semi-stas chargée de betteraves en début de campagne et un monsieur qui s'appelait Monsieur Paul, à l'époque, chez Stas, qui est venu la voir et qui nous a dit en toute tranquillité, vous pouvez terminer votre campagne. Et chose qu'on a fait, on a terminé la campagne et on l'a réparée après. Elle a réussi à faire toute sa saison de betterave. Je ne pense pas qu'un autre matériel aurait pu faire ce genre d'exploit. Euh, la solidité, ben ça forcément, je viens d'en parler... Euh elle est irréprochable. On a tellement l'habitude de l'utiliser que pour nous, c'est devenu du courant, ouais. C'est vrai que la plus-value aussi, oui. Le service Stas, il a toujours été excellent. On a, oui, pour tout ce qu'on a eu à faire, c'était bien.